Coucou YouTube Je fais une de mes plus belles games à l'arbalète. Toute la game pourrait être un clip tellement les, les kills sont ouf. D'ailleurs, à propos de clips, on a créé une chaîne YouTube exprès. N'hésite pas à aller t'abonner, ça envoie vachement de force, donc ça fait plaisir. Des bisous, régale-toi, like, commente, peace. Un lord tient toujours sa parole chat. Souvenez-vous de ça. Ça passe à travers les gars. Quoi oh mes couilles Oh, et... Non mais... Tu te fous de ma gueule Tic Tac Là, je veux pas en tirer une dessus, mange merde! Oh, là. Hey, thank you, man! Thank you, thank you, thank you! Clipé le shot qu'il y a eu avant. J'ai été un dixième plus rapide que d'habitude. C'est insane! Ce flic, il est légendaire, chat. Quel jeu de merde. Ils veulent qu'on les saigne, j'arrive, je me héros de leur game, mon Tu seras arrivé, qui est presque pas liberté pour les humains. Un live pour les animaux. On déroule le jeu messieurs. On Qu'est-ce que je viens de mettre La Merde Je vais me faire ban, moi. Je suis content que vous assistiez à ça, chat. Let's Il reste actuellement 6 personnes, on a 17 kills, la plupart de mes kills ont été des trickshots de ouf. nous sens sereins sur cette partie de chat, je sens que vous savez qu'on va gagner, je le sais aussi, et il y a une espèce de good vibe, genre... En fait, on, on sait chat. La mets ici La Game Boy de la Victoire. C'est trop simple. La et et de son, eh oui chat Une n'était plus belle game hein. Je suis content que l'équipe ait faite. Elle était sale celle-là, chat, hein. Elle était sale de ouf hein